Yago, lance le son s'il te plaît. Down VP, you're the coke bro. We'll Yago, yeah, lance le son, s'il te plaît. Down, VP, king, here to go, bro.